Coucou les amis, c'est Jimmy Croquette en live en direct pour les petits schtroumpfs et les schtroumpfettes. Ouais c'est l'histoire d'un poil. Avant il était bien, maintenant il est plus bien. <rire> <rire> Quelle est la nourriture préférée des cannibales Le croque-monsieur <rire> <rire> Tu fais une blonde Quand il y a de l'orage, les amis elle se met devant la fenêtre pour être prise en photo. <rire> Quel est l'animal qui a le plus de dents oh, oh, oh. La petite souris, parce qu'elle stocke toutes les dents des petits-enfants. <rire> Comment appelle-t-on un rat sans queue Un raccourci. <rire> une brune, une rousse et une blonde sont perdues dans la forêt. Un petit lutin arrive et leur propose de faire un vœu. La blonde et la rousse font le vœu de rentrer chez elle, bien entendu. Autour de la blonde, quel vœu fait-elle Oh Elle fait le vœu de faire revenir ses copines, car elle s'ennuie, la blonde <rire> C'était Jimmy Croquette en live en direct pour les petits et les schtroumpfets oh.